Bonjour, bonsoir, comment vous allez? Chers frères et chers, ici c'est le maître voyant marabout d'Aquasen, reconnu au monde entier. Je suis là pour vous présenter certains rituels de retour d'affectif. Parce que aujourd'hui aujourd beaucoup de personnes a été annaquées par ces rituels. Même moi, Maître Marabout pas passé non? je ne peux pas vous mentir, je suis le connu par rapport au ce rituel. Sinon regardez ici j'ai Frankie, j'ai Madame elle a, qui est dans le cercle que je fais, je fais ça ici. Regardez Frankie elle a avait des problèmes sur, eux. ils ont déjà séparé, ils ont fait plus de deux ans, et maintenant le Frankie m'a contacté un jour, il m'a dit maître Marabout je suis un problème sérieux. J'ai dit, mon fils, dites-moi ton problème. Il m'a dit, moi, avec ma femme, on s'est séparés depuis deux ans. Et je lui demande, ta femme est déjà mariée d'autres personnes Il m'a dit non. C'est pourquoi je l'ai aidé pour encore le faire, faire, faire revenir. J'ai dit, je vais je vous aider, mais il y a beaucoup de conditions pour rapport à mes Il dit, papa, il n'y a pas de problème. J'ai dit, si tu peux respecter mon condition, tu serais satisfait. Il m'a dit, papa, il n'y a pas de problème. Donc, on a commencé. J'ai demandé les noms et puis j'ai fait certaines consultations, pour savoir si, je demande la génie, si on peut le récupérer ou pas. Parce qu'il y a des certains cas, qu'on ne peut plus faire, parce qu'il y a des cas. Donc, je demande le génie, est-ce qu'on peut faire ça, les génies m'ont accepté, qu'on peut le faire. C'est de là... J'ai demandé certains ingrédients que le qui va acheter. Il m'a accepté. Il m'a dit, papa, je suis déjà naqué plusieurs reprises par cette rituelle. Il a dit, c'est ça Il m'a dit, oui. Il a dit, je ne veux pas ton argent. Je vais t'aider. Après satisfaction, tu vas respecter, mais rembourser mon argent que j'ai dépassé. Il m'a dit, oui, papa, il n'y a pas de problème. Et puis, on a commencé le rituel. Je lui donne la garantie trois jours seulement. Après trois jours, sa femme l'a payé j'ai dit, il m'a dit, papa, ma femme m'a dit il ne dégage pas. Parce que je n'ai pas encore fini le rituels, c'est pourquoi. Je lui ai dit, ne réponde pas. Je ne peux pas vous mentir, regardez ici, il y plein plein de photos ici. Ceux qui me connaissent, me connaissent déjà. Je ne peux pas vous mentir. J'ai des photos, des gens. Vous voyez, il y a plein plein de photos ici, concernant le produit affectif, Vous voyez, donc je ne peux pas vous mentir. Peu importe votre problème, je vais vous aider à faire ça. Je vais vous aider à résoudre votre problème. Regardez. Il y a des personnes qui disaient que tout ce qu'on est en train de faire c'est un système de satanique Jamais, il n'y a pas de satanique Je ne peux pas mentir qu'on n'a pas oublié d'affecter. Regardez, ces deux statues Vous voyez très bien, ces deux, deux statues là, celle là maintenant Ça représentait Francky, celle là, Céline Avec celle là comme ça, quand je fais comme ça, avec les codes J'appelle mes génies et je vous attacher là, quand je vous attache comme ça, quand je vous attache comme ça et dit ce que je vais dire là, je vais vous dire, rien ne pourrait pas vous séparer, c'est la mort qui va vous séparer. Je dis bien, et c'est la mort qui va vous séparer. Donc c'est un peu ça. N'hésitez pas à me contacter. Regardez mon numéro, c'est plus 229, 66, 86, 90, 65. Pour avoir le retour affectif, n'importe pas trop que vous avez. Votre femme a quitté, vous a quitté, ça fait plusieurs, plusieurs années. Si vous me contactez, je vais vous aider à faire ça. Regardez ici, c'est Francky, ici c'est Céline. Mais si ce n'est pas quelque chose, je peux vous donner les numéros où vous avez les appelés pour voir s'ils si sont satisfaits ou pas. Vous voyez Donc, ça là, euh, Céline, et elle a et Frankie, il m'a accepté de prendre les photos pour faire certaines certaine démonstration. Sinon, je ne pourrais pas faire. Je ne pourrais pas faire parce que j'ai pris de photos ici. Je vous ai dit non. J'ai préparé de photos, des photos de mes, de mes clients ici. Mais ils n'ont pas accepté de faire ça. C'est pourquoi je n'ai pas présenté les photos. Francky a accepté de prendre sa photo pour faire la démonstration. C'est pourquoi il prend sa photo. Donc je dois les bénir. Je dois les bénir, Francky. Tu dois les bénir Frankie. Frankie, tu n'auras aucun problème dans ta vie. Tout ce que tu voulais, tu vas trouver dans la vie. Bonheur, chance, tout ce que tu veux, tu vas trouver. Ta femme aussi, je vous ai béni. Et vous avez resté ensemble et fait des enfants, tout ce que vous voulez. Et mais c'est la mort qui va vous séparer. Il n'y a pas le mauvais esprit qui va vous défendre dans cette terre. Il n'y a pas ça. Je vous ai dit, c'est la mort qui va vous séparer. Vous avez fait des enfants, n'importe l'enfant que vous voulez, vous avez fait. Mais ne me oubliez pas. Ne me oubliez pas. Si vous pouvez faire témoignage en direct et m'envoyer aussi, ça va me faire du plaisir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'anapes sur les réseaux sociaux. Bon, il y a des certaines, quand ils voient les, les, les, les témoignages en direct aussi, ils sont contents pour appeler le maître. Donc, si vous pouvez faire le, le témoin aussi, ça me fera de plaisir. Donc, je vous ai béni. Ça, c'est forcé. Ceux qui en ont besoin pour me contacter, je suis 229. Je dis bien 229 66 86 90 65. Je vous ai béni. Pour mon site internet aussi. Si vous avez écrit dans le passé, non, trouvez, trouvez, puis voyant Marabou africain. Trouvez, trouvez, puis voyant marabout africain, vous me retrouvez. Je vais vous aider à résoudre votre problème. Peu importe les problèmes, de conduite affective. Je vais vous bénir. Que Dieu vous aide.